La dernière forme du projet Make It Brut a été faite en collaboration avec l'Opéra de Marseille. Ça a mis en scène en fait, trois musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Marseille, plus un IME euh, donc de la fabrique, c'est l'IME Verpré à Marseille, qui est un centre qui héberge des jeunes entre 12 et euh, des ados 12-20 ans. Euh, et qui ont la chance d'avoir un lieu de création qui s'appelle La Fabrique. En fait, le, le dénominateur commun qu'il y a à chaque fois dans, dans ces projets, c'est d'essayer d'alimenter de, euh, trois axes distincts, c'est-à-dire euh, d'un côté euh, être en mesure d'avoir une expérience euh, sociale et euh, artistique avec des publics euh, spécifiques, de l'autre essayer d'emmener de, des, des, des musiciens et des, des gens qui ont une culture musicale euh, dans, dans des directions euh, auxquelles ils n'ont pas accès euh, habituellement. Donc là, on avait euh, l'Opéra qui euh, est dans un, un exercice de, de promotion de leur répertoire. Ce sont des pièces euh, qui exigent beaucoup de virtuosité, beaucoup de, de, de connaissances. Donc là, l'idée c'était vraiment de, de se dire qu'on va essayer d'extraire des mini-capsules de grosses pièces euh, du répertoire et, et d'essayer à partir de cette matière de jouer avec la plasticité de, de, de ce matériau. On documente en libre, c'est-à-dire que les, les, les logiciels, tous nos outils sont disponibles via les sites de brute Pop, via le site de Résonance. Euh, après, ça fait quand même des années qu'on on, on essaie de travailler à la, à la capacité de transmission. Les outils ont vocation à être partagés, réemployés, modifiés euh, selon les, les principes du logiciel libre. Je m'appelle Muriel Collagrande, je suis designer et j'ai fondé Ovaum en 2018. C'est une entreprise qui a créé un jeu connecté, donc ces deux petites manettes de sans Explorer qui sont musicales et sensorielles, connectées à une application avec des jeux pour développer l'écoute, la motricité, la communication chez les enfants. Donc ce jeu, on peut l'utiliser dans les différents contextes pédagogiques ou d'accompagnement de l'enfant pour son développement donc ça peut être en famille à l'école ou en établissement médico-social ou chez un thérapeute ces deux petites manettes de jeu elles comportent des capteurs donc en fait c'est entre la manette de jeu et entre l'instrument numérique donc on a un joystick donc qu'on retrouve sur pas mal de manettes de jeu un capteur de souffle donc avec un petit bec donc ça, c'est très important, euh, bah, ça permet de jouer des instruments avant et ça permet aussi de s'exprimer et de laisser sortir c'est un peu avant la parole. Euh, le souffle, c'est quelque chose qui est important aussi de réussir à contrôler le souffle. On a des capteurs de gestes aussi, de mouvement Et sur celle-ci, on va retrouver aussi des capteurs de mouvement et des, des capteurs de pression, donc on a des boutons mous euh, plus on appuie fort, plus on va avoir un impact sur le son. Donc on a toute une finesse euh, qui est possible dans, dans le jeu euh, musical et dans l'interaction. Il y a deux choses dans l'application. Il y a des jeux musicaux, donc là où souvent nous on fait des propositions sonores et l'enfant doit interagir, répondre en fonction du son qu'il qu entend. Euh, et il y a une notion aussi de, de, cré... de création, une dimension créative, donc avec des jeux où on peut s'enregistrer et déformer les sons qu'on enregistre avec ses manettes. Ou euh, de l'interprétation avec des des instruments avec des sonorités. Comme c'est du numérique, on peut mettre tous les instruments qu'on veut, donc avoir des sonorités assez électro ou des sonorités d'instruments analogiques, classiques. Et on, le numérique aussi permet d'avoir un espace un peu contrôlé pour la création. Ça veut dire que bah, généralement, nous, on s'est dit que ça va faire plutôt telle ou telle note. On est dans une gamme et on sait que ça ne va pas faire des trucs trop dissonants. Moi, c'est Cassandra Felgeras et je suis artiste plasticienne. Et euh, David Benzazon, qui est musicien. Aujourd'hui, on a présenté du coup, des instruments à résonance corporelle, qui sont plutôt destinés à un public sourd ou malentendant, qui en fait utilisent le corps comme caisse de résonance. Et donc, à travers la vibration, du coup, les personnes sourdes ou malentendantes ont une sensation de musique. mais En fait, la particularité de ces instruments, c'est qu'ils prennent le corps comme caisse de résonance, donc ils l'intègrent à leur organologie. Le corps vient les compléter et apporter une double appréciation du son pour les entendants et tactile pour les sourds. Pour ces instruments, j'ai choisi l'acier, puisque c'est une matière qui est à la fois plastique et élastique. Donc euh, les propriétés pl euh, plastiques de, de l'acier permettent de donner une forme à l'objet qui est en adéquation avec euh, l'anatomie, avec les courbes euh, du corps, et euh, élastique parce qu'il euh, y a une déformation provisoire, euh, qui n'est pas une, une déformation définitive. Donc euh, la structure métallique, quand elle est euh, en vibration, elle reprend sa forme initiale et c'est ce qui permet le phénomène de transmission. En prenant cet angle de vue de la vibration, ça nous fait considérer le son comme un événement, et du coup la musique comme une suite d'événements sonores dans le temps, et ça permet de redéfinir. Ces expérimentations à travers la pratique de cet objet, ça permet une rencontre des sensibilités d'entendant à sourd et de sourds à entendant. Et, et ça a permis d'enrichir nos réalités. Moi, c'est comme ça que je le vois. Je m'appelle Thomas Audissière et je viens de réaliser une thèse en art plastique qui travaille sur les dispositifs interactifs et les publics. Empêcher. Dans ma thèse j'ai défini et critérisé le terme d'empêchement et pour cela j'ai essayé de réfléchir à travers tous les termes qui pouvaient exister, donc que ce soit les personnes marginalisées, personnes exclues, euh, exilées, mises à l'écart, etc. Aussi la notion de les anormaux que Michel Foucault a pu définir euh, et à travers ces recherches là, il y a aussi le, les termes anglophones qui sont apparus comme le impairment, impediment qui du coup sont euh, des termes qui sont à la fois la déficience pour impairment la question de la déficience et impediment la question de l'obstacle, la question de la déficience qui est plutôt euh, de l'ordre euh, mental et psychique et de la, le impediment de l'obstacle, donc plutôt du, du corps et de la résistance des corps et de comment en fait questionner l'empêchement c'était questionner à la fois euh, les questions liées au corps et à la psyché. En fait, la question dans la thèse était de réfléchir sur qu'est-ce que les nouvelles technologies euh, et notamment les dispositifs interactifs peuvent permettre euh, pour et par ces publics. Euh, et c'est un peu ce que j'ai essayé de faire à travers trois projets que j'ai développés qui ont été euh, mis en place avec des personnes euh, autistes, avec des personnes qui sont mineurs isolés, étrangers à Paris. Euh, et un troisième public qui est des hommes homosexuels cisgenres habitant dans des euh, pays criminalisant l'homosexualité. Et en fait, dans chacun de ces projets, euh, j'ai essayé de, de, de voir comment les technologies, en termes de workshop et en termes de, de mise en place de méthodologies de, méthodologie de protocoles, euh, pouvaient permettre quelque chose à la fois sur l'impact physique, cognitif de ces publics. Moi, je pense qu'il y a quelque chose dans l de l'ordre de l'immédiateté dans les nouvelles technologies qui, euh, qui, du coup, fait du sens, euh, de l'interactivité, euh, le fait que ça crée de la, de la reliance euh, directement. Euh, voilà, je pense qu'il y a quelque chose de, de plus euh, qui se joue au niveau du corps physique et cognitif qui est euh, plus présent qu'avec les autres médiums. Hi, my name is Sam Duke. I'm a musician and co-founder of Lifesize. Lifesize is a community music and arts organisation based in the UK. I'm happy to be delivering this workshop about Figurenotes for you today. Figurenotes is a musical notation system and teaching aid. It was developed in Finland. It utilises colours and shapes and is a very intuitive system to use. I highly recommend it for educators and people working in community arts. I have been using it myself for many years and I've seen lots of positive reactions to the system. I hope you enjoy learning the basics about it today. If you want to find out more, I highly recommend you visit figurenotes.org where you can find out everything you need to know about implementing this system in your work. C'est un groupe de rock noise qui a vu le jour au sein d'un institut d'éducation motrice à Nantes qui est composé de jeunes adultes en situation de handicap moteur avec de troubles associés. C'est un groupe qui est composé de neuf jeunes en situation de handicap. En 2019, on a eu pour idée de faire avec eux une création artistique avec des musiciens professionnels pour leur permettre d'accéder à des scènes professionnelles type SMAC ou autre pour présenter un projet de spectacle abouti et montrer qu'en fait on peut monter sur scène avec des musiciens en situation de manque. Alors en parallèle de ça, euh, on s'est assez vite rendu compte en fait que l'instrument traditionnel type clavier et guitare, c'était compliqué de s'en servir pour ces gamins-là, au niveau de la préemption, au niveau de l'utilisation, au niveau de l'appropriation de ces instruments-là. Et donc du coup, en en discutant avec des étudiants de l'Université de Nantes et de l'École de Design, on a eu pour idée de faire travailler des étudiants euh, dans le cadre de workshops de travail d'une semaine, pour penser des prototypes qui faciliteraient l'accès justement à ces instruments et à la pratique musicale. Donc ça peut être des instruments ou ça peut être du mobilier qui permet de porter les instruments ou des outils X ou Y qui permettraient de faciliter l'accès à ces instruments-là. Tous ces prototypes-là sont documentés par des designers professionnels et tous les plans et les codes seront mis en ligne en open source libre et chacun pourra les télécharger, pour les fabriquer au sein de FabLab, car tous ces prototypes-là sont pensés pour être fabriqués en FabLab, en imprimante 3D, en découpe laser, en assemblage très simple. Et euh, tout le monde pourra les accaparer pour les modifier, modifier le code, modifier la forme, modifier euh, ce qu'on veut en fait. Euh, après, c'est à tout le monde.